Bienvenue à tous dans ce sixième épisode de la Minute Culturelle Euh par contre avant qu'on commence, il arrivé avec tes fringues. Bah je les ai mises à l'envers, on parle des superstitions donc je vais pas tirer le mauvais oeil sur moi. Ok. Et toi Alors... par contre, ton t-shirt c'est ah, Parce que je suis... superstitieux. Putain mais arrêtez de raconter de la merde, je vais quand même pas vous recadrer à chaque épisode bande de connard. La plupart des superstitions trouvent leur origine dans la religion ou dans les mythes anciens. Par exemple, les premiers chrétiens croisaient les doigts pour se reconnaître entre eux. C'était le signe de croix qui portait chance. Il faut aussi savoir quand vous jetez une pièce dans une fontaine, c'est une coutume qui vient du moyen Âge. où à l'époque les gens jetaient des pièces dans des sources qui étaient allouées à des saints, donc ils pouvaient espérer des faveurs de ces fameux saints. Moi, je préfère les planter plutôt que de les prier Un des grands symboles de la chance est le trèfle à 4 feuilles, on en trouve seulement 1 sur 10 000. Il est tout simplement inspiré du mythe dev, car c'est le seul objet qu'elle a pu ramener du paradis terrestre. Il y a également le trèfle à 5 feuilles, mais il est plus rare. Il est synonyme de Gain à la Loterie en Angleterre. On peut aussi citer le lapin dans les symboles de chance, car sa pâte était utilisée par les chercheurs d'or pour ramasser les pépites au fond de leur tamis. Par contre, il ne faut jamais, jamais en parler à un marin, car c'est un animal qui porte malheur sur les bateaux, car il mange les cordages et la coque, et il est susceptible de provoquer des naufrages. Il est également bien connu que passer sous une échelle porte malheur, car l'échelle posée contre un mur forme un triangle, ce qui symbolise la Sainte Trinité, et passer à travers, ça revient à la profaner. Il est également d'usage de faire un vœu lorsqu'on voit une étoile filante. Tout simplement parce qu'avant, l'étoile filante représentait l'âme des défunts et elle apportait les vœux au paradis. Un autre symbole de chance est le fer à cheval, car au Moyen-Âge, si vous en trouviez un au bord d'un chemin, vous pouviez le revendre. Il faut aussi savoir que Saint Dunstan, qui était maréchal ferrant, a un jour ferré le diable. Il a tellement fait souffrir qu'il lui a fait promettre de ne jamais rentrer dans une maison qui avait un fer à cheval au-dessus de la porte. Voilà, il était apposé en forme de C comme Christ. C'est passé comme Chibre pour être monté comme un cheval Bon, passons maintenant au mythe du miroir brisé. Cela vient tout simplement de chez les Grecs, car ils s'en servaient pour la divination. Et si vous le cassiez, c'était mauvais présage. Ouais, et les fameux 7 ans de malheur viennent des Romains, les Romains qui pensaient que la santé fonctionnait selon des cycles de 7 ans. Donc si vous cassiez le miroir, bah, c'était 7 ans de malheur. Dommage. Votre maman vous a sûrement déjà dit qu'il ne faut jamais mettre le pain à l'envers, car au Moyen-Âge, le boulanger gardait une miche spécialement pour le bourreau et il la mettait à l'envers pour la reconnaître. Donc du coup, si vous mettez le pain à l'envers, ça peut attirer le bourreau chez vous. Vous attendiez également à ce qu'on parle du chat noir, on va le faire. Les chats noirs, ça vient tout simplement du Moyen-Âge, où ils étaient associés aux sorcières. Ils sont également associés à la défaite de Napoléon Bonaparte à Waterloo, car apparemment, il en aurait vu un juste avant. Résultat, le chat noir porte chance en Angleterre. Eh, si jamais c'est pour nous parler de chat, c'est pas la peine, hein, tu dégages Putain, mais on peut vraiment jamais rien dire avec vous Différents chiffres sont associés au bonheur ou au malheur dans plusieurs pays du monde. Et au Japon, c'est le chiffre 4, qui est associé à la mort, car il se prononce chi et c'est un homonyme de la mort. En Europe, c'est plutôt le nombre 13, tout simplement parce que Jésus et ses apôtres étaient 13 lors du repas de la Seine. Oui, et Jésus s'est fait crucifier un vendredi, donc il y a beaucoup de gens qui ont peur du vendredi 13. Ou plus communément appelé la parasrévide et catriaphobie. Dites les gars, euh, j'ai reçu une lettre d'un petit garçon qui a une maladie incurable des cheveux. Je lui ai envoyé les 1,27$ qu'on s'est fait sur Youtube et renvoyé 50 fois sa lettre parce que sinon un dinosaure sataniste et dyslexique allait venir nous manger demain. Voilà, c'est désormais la fin de l'épisode 6 de la Minute Culturelle. On vous donne désormais rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager sur Facebook et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ouais, parce que si vous ne la partagez pas, il va y avoir une grand mère nudiste d'extrême droite qui va venir s'installer dans votre salon demain matin. Et c'est vrai. Et surtout, n'oubliez pas, la culture c'est comme les superstitions. Si vous y croyez, ça peut aller très très loin. C'est sûr qu'avec ça, les gens vont regarder notre vidéo Bah ouais, sûr, vu qu'on fait de la merde, là c'est la bonne source. Ah oui, bah oui.